En fait, je ne l'ai pas dit, mais t'as vu En fait, j'ai modifié les dessins. J'ai fait la bouche telle Parce qu'à la base, Rox, elle m'avait fait faire la bobe. Du coup, je lui ai fait une bouche. Alors, bienvenue dans ce nouveau dans ton cul clash Eh ben, euh, en fait, Jésus... Donc, qu'est-ce que je dis je leur dis qu'on peut voter maintenant parce que j'ai oublié de le mettre Ouais, non. Ça, les gens, ils s'en foutent. Qu'est-ce que je peux dire Ah, mince. Il y a un truc que je voulais dire, mais j'ai oublié ce que c'était. Qu'est-ce que je peux dire T'as vu Google, c'est un garçon.